Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous à la là pour capable boté une nouvelle émission. faut me dire que Pétionville, est toujours tête en bas. Surtout au niveau de Delma 95. Il y a des gens qui prennent un risque pour traverser Delma 95. Parce que normalement, moment pas parlé là, Delma 95, est presque, va. Et puis à Pétionville, depuis le fait 6 heures du soir, comme d'hab, depuis quelques jours, eh bien, il n'y a pas Ça veut dire, le y a la raide. Jeudi à un pile partisan Tigre qui a même mobilisé au niveau de Delma 95. La police a filé balles. Eh bien, Negui même bloqué la rue et a dit que Fokio libéré Tigre. Un pile chauffeur moto dans 95 ans en tout, il a même revendiqué libération Tigre. Pour proche Tigre, Tigre c'était un bon monde. Tigre c'est un monde qui était empêché de voler envahir zone, Tigre voler, envahi toute petite ville la nette. Ça veut dire, arrestation capable de faire un gros impact, c'est vrai. Mais écoutez, il y a un peu qui dit que, eh bien, Tigre, si c'est un mauvais grain. Si Greg c'est un gros poisson la police a gagné dans la main. Donc, nous sommes capables de comprendre, c'est toujours comme ça parce que, bon, non dis, quel que soit un ou qui criminel pour un monde, ils sont un bon monde pour l'autre. Ou un valet de monde qui dit que le barbecue c'est un bon monde. Et pour un petit monde, le barbecue est un criminel endurci. Est-ce que c'est tout le monde qui a iso? Est-ce que c'est tout le monde qui a été appelé Bref, c'est juste pour nous dire que même que l'équilibre n'a pas 50-50, mais au moins, si il y 80% de monde qui a il y a 20% de monde qui a été fait, parce que 20%, il fait bien pour lui quand même. Je dis à représenter vous Tigre vous dans le DCPJ. Qui s'est passé Tigre tombé. Tigre tombé dans le DCPJ. Qui est capable de dire tout leur image côté que Tigre a tremblé à Téa à Kyomi Nottamel. Eh bien, Tigre tombé crise. Les à a avec qui avec yon indien malfecté. Les disent que, s'en so, pas qu'on est pi grand paso. Tigrex si a les li ta parle. Les tigrex la ge c'est se disparaître. Tigrex a pral disparaître. Mais un gros problème. Le problème c'est que, en d'un côté ça qui est le DCPJ, c'est en côté, n'ta capable d'ou son si à métaux. Li pape fait. Ça veut dire, pour arriver là, c'est mettez cool, cool court type pape jusqu'à ce qu'on sorte en d'un. Ça parce que, même sous ces malfectés, quel que soit l'intérêt de Lucifer, eh bien, il y a même, il y a après les bons Est-ce qu'on comprend ça, là? Ça veut dire, malfecté par un train de CPJ. Question malfecté. Eh bien, c'est ça qui passe là. Nous devons expliquer la question là. Entre crise et tentative pour capable de euh, mystiquement, eh bien, c'est deux questions ça qui débattent. Pourquoi y'a là? Mais, en plus, le monde dit que, eh bien, Tigre si tombe crise. Nous pourrons le suivre. Reste événement si là, puisque la police présentait Bilani, et la police lui-même tout bat l'estomac lui, son fierté pour li, parce que, yomé t'aimé, souti Greg, Delma, 95. A tu casa... Réculez, s'il vous plaît, réculez, réculez. Réculez, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai, nous faisons, il y a des que nous avons qui Mais on fait partie de la partie, on fait une petite groupe de policiers qui et rentrer le le de la de, question. Saluez, félicitez, vous Majorité, pour voyez, c'est un travail, une situation difficile. Vos vous voyez, vous voyez, vous voyez, vos voyez, vous voyez, Toujours voyez, l'Esprit du sacrifice, l'Esprit du pauvre le travail à l'amener. Nous devons dire c'est notre protégé sa vie. La, maladie, et de de la aigles, majorité de la population, La protéger, de cette population. La protéger de la vivance. Parce que c'est la majorité qui est là. Comment on va dire ça C'est vrai. Jouer les cas de l'attaque, car enregistrer le monde passif. La magistrature depuis quelques temps, moi le juge, renforcer les incidents, poster les plaintes sur tout le problème et vous évoquer pour le monde passif. De temps en temps, quand il est sorti. Le cible-là, puisque c'est le rôle c'est la police. Même la pandémie, même la journaliste, la pandémie, population, sous Matissan, qui est sa fédération Les groupes de gangs, qui est arrivé au Londres-Navo, Matisse, deux, O que é o Rabé? O que é o Rodavara? de a ADN? O se é o c'est O que é o Rabé? O que et il dit qu'il a toujours continué de, a de pas Donc, pendant La police fait ma La police a fait le travail de protection. Pendant pas fait de Il de Il pas fait de déplacement. Il n'a pas de Il n'a de Donc, n'a pas fait la Il n'a après le travail, ça nous notamment les populations, population, tout secteur de la société, hein, et les nous. Parce que l'information, capital, famille, les gens qui sont dans la zone de déplacés. Donc, le problème est l'extension, côté toute société, hein, tout acteur j'ai à peine à à tout le monde pendant que la police n'a pas de célébration anti-sang, n'a pas de célébration anti-sang, même pas pape de célébration, tout, au-delà de la politique, de L'idée de présenter à pays différents résultats différentes opérations. démonstration, c'est de faire. C'est fait et gratuit détermination à la police pour continuer de travailler. C'est claqué, bandit, pour tout le monde qui a commis des fractions, de tout type de crime qui a sur le territoire. Pour continuer, pas par de par pas de pression, mais il sur Les, les la Rouillère, vous voulez être professionnel. C'est une nouvelle que la police a été. Aussi à la montée, il y a une recherche pour aller la police qui s'y a fait travailler pour remettre la justice. Absence de la police qui est un certain lieu de police commissariat. Oui, bon problème pour ça. Et la nous avons travaillé nous bien, pour retrouver, occuper l'espace aérien. absence de la police de l'espace aérien, expliqué par toutes sortes de problèmes qui viennent dans la ville, dans le dans le la loi, mais dans la position pour la mesure, pour mieux occuper l'espace aérien, j'en ai fait avec tout secteur de la population. On a beaucoup de travail fait pour l'État qui est déjà à la disposition de renforcer la capacité de la police, et plutôt avec les membres du secteur privé qui travaillent avec nous le qui le capable, pour être en mesure de pouvoir ôter la collaboration pour la police à la télé, dans la zone de la en bas de la maison. Qui passait, si des soleils, du vivier, côté des bandits armés, au mois de juin, au début du mois de juin, attaquer sept policiers de la police. Tuer sept policiers, saisir 17 ans, 21 ans, pour affaiblir la police. Et on va continuer à commettre une. Malgré tout, on va comprendre nos institutions. On a travaillé pour des pays chercher plus moyen a plus plus d'opérations. et Mais, quelque chose soit côté du territoire, avec des problèmes, la police avec approche avec la stratégie de la politique à retourner sur place pour de l'espace continué ou à Merci. Opération Marché Point. Opération ça j'en ressorti, moi, sur tout département. Et tout directeur départemental, a une obligation qui fait opération dans ce lieu, fait fouille dans tout point pour capable de faire des populations vivre avec tout qui est. Dans le cas ici, trois individus journalistes c'est Nandi Etienne, Camille Mathieu, Basile Christopher, Mounsa et des familles dans la sur l'information que le Rapatier a été avec la police, pendant que trois Monsaï ont été organisés, voyage dans le à ça a les condéas. Le Rapatier été jeté plusieurs monde dans le parce que le bateau a été pendant Le Rapatier a est dénoncés, trois avec arrestation, ensemble avec la police. A de dans date 6 octobre 2021, trois personnes qui ont station pour kidnapper. C'est Joseph Janot, Joseph Francis, Corionne Oli, Sweet Lily. Mounsa a participé à en dans de 24 autres qui vivent jeunes la Or, faire de ils ont été par les sur la, la et et par cas le président et date 7 octobre, dans le Liberté, il y a deux individus qui ont C'est Max Toussaint, qui a en possession Il 12, tout Ça, ça, utilisé pour les actes religieux et de la police et y a Wilson interpellé pour association de Dans même il en procession, le la police lui avec arrestation de même motocyclette et lui-même, de un en possession. C'était hier, Le été à travers l'équipe de l'IRDS, lui a plusieurs kilogrammes de marijuana, cocaïne, ça nous a été Ça, c'est ça qui fait parce que qui fait ça, ne pas présenter le jeudi à parce que c'est qu'on partage peut pas tager, on mais ça on peut partager nous on le s'entendre C'est ça qui peut-être dans plusieurs côtés, il y a 5.7 kg de cocaïne et 249.91 kg de marijuana. Il y a plusieurs individus qui a été. Ça qui concerne pour 147 kg de 2.65 ans, cest date dire dans la de boule-là Perquisitionnés. Je t'ai arrêté jean johnny Metelus, David, et L.P. 6 ont été confisqué deux motocyclettes, Yon PBS et Yon Boxer, un Véhicule, et t'ai gagné un autre matériel qui est la consigne est confisquée. Gagné la date 5 octobre 2021, 9,5 kg de marijuana d'individualité dans un paradis. C'est Mastin Dukest. Et Xavier Rami, qui était à Boyon, BB68982. Dans la Le 6 octobre 2021, 3,10 kg de cocaïne, dans à l'aéroport, de seul de procéder à un étranger, de Chinozy, c'est de il mettait tout toute sa vie de côté comme cocaïne dans le comprendre que le à côté pour et dans le semestre de Ça ça déjà. Il mettait le semestre de pour faire comprendre que sandale la Et par vigilance, l'équipe il a Il le monsieur qui Il a Il a Il Ville Déo, c'est un ressortissant américain. La police a cherché activement. L'idée impliquée dans le dossier Nabaké, c'était le 11 mars 2021. et est saisie c'est un code de l'homme qui était porté en ville de dans le pays étranger, comme d'habitude, dans le pays d'Haïti. Et après, il y a eu plusieurs amants avec plusieurs cartouches qui étaient dans les boîtes et la police était à l'instation de, de qui était de il a qui gens, qui a de et déclaré maître du non-monde qui était maître de C'est Tinole de qui était et la police était remontée après ça Et dans le 7 octobre 2021, le BLTS n'a pas possédée dans l'aéroport de l'aristation de à de vidéo de CPJ toujours Privé dans le Tchèque-Poutine, procédé avec l'arrestation de l'individu. Non, excusez-moi, il y a 16 de l'officier AR-15 et de l'homme pistolet 9mm. C'est le pistolet qui est en train de faire ça. L'individu, le a eu le déabonnement de expédition BB-96205. Il y deux qui et pendant une équipe bruyante était un peu c'était sous ta Deux individus qui ont revêté, ils a pas décidé tirer sur la police. Il y a un uniforme police qui était sous là C'était une machine individuelle qui a été jointe. uniforme police, à sport, un gilet Et un feu, nous avons l'homme. Il y dans la machine de ça avec un 9 Et la police qui est changer ensemble avec nous, les gens qui été stoppé et qui ont été pour par la foule. Hier, le 7 octobre 2021, nous avons eu une opération qui a baptisé Bouquet ou Autopies. Il a marché pour les gens, toutes les Il y a eu ont été dans le checkmate. Mais ils ont été mis sous le même qui c'est Jules M. Ernst, Alias Tigre, et Lubin Junior Rich. De M. Sarayo, l'équipe Boylan, il le procéder à l'état de station d'un véhicule semblant de marque accurate de couleur bleue dans un pétionville tout près, en 6e siècle, en Corrèze, en pétionville, excusez-moi, plusieurs accusations qui pesaient contre Moussaïo, la police une joignants pistolets d'un millimètre à bord véhicule et l'autre munition d'un projectiles pour KD12 et 762. Et la police, il, il y a des procédures d'arrestation, il, faire avec là, il y des CPJ, il nous y répondre CPJ toute accusation qui peut PNH, vous nous des déterminations pour les population en service, que vous avez des populations. PNH population. apprend des population pour la nous, avec, nous nous avec nous. Nous Nous avec nous avons travail là nous partager avec nous. Les douées de la police les la police. Les nouvelles zones où les gens qui se sont prises, où ils ne peuvent pas arriver pour comprendre l'attitude de nos zones, les la police, faire la police connaître, et la police lui-même va aider, faire la bagaille. Eh bien, merci beaucoup, la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Je vous fois, à mes amis pour un chou pour qu'on abonner. pas abonné Chanel Sila. Chanel qui baille. info 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis, après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!